Ha ha ha ha le PSG qui va affronter le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. Et c'est le Poissard Saint-Germain. Vous allez tomber contre Sadio Mane. Vous allez vous faire éliminer. Elie Mane. Oh là Elie Mané, c'est fini. Même en allemand, éliminaire. Oh là La première cause de décès à Paris, c'est la LDC. Tout le temps, les Parisiens, ils sont confiants. Arrivés au mois de février, leur club les février. Oh là les gars. Oh, c'est un truc de fou. Les Parisiens, vous devez comprendre. La Ligue des Champions, c'est comme la plage. Vous l'aurez jamais. Acceptez-le ou oh Ils croient qu'ils vont faire une revanche, une reflanche, ouais. Ils vont reflancher encore. Je vois bien un but de mouting. un suppositoire. Le Bayern va vous baiser le jour de la Saint-Valentin sur la vie de ma mère. Incroyable. Allez le Bayern, tout le monde derrière vous. C'est plus le Bayern, c'est le Goodbye Bayern. <rire> Je comprends pas les lyonnais voilà vous jouez une fois par mois vous avez un match par mois normalement vos joueurs ils sont en pleine forme et en plus on vous démonte voilà que c'est un truc de fou les joueurs de l'OM ils sont crevés ils sont blessés on a fait tous les stades d'Europe ça fait trois mois qu'on joue tous les deux jours voilà les gars mais pas tout tout on joue deux matchs par jour depuis trois mois les gars et on leur met la misère aux lyonnais ils touchent pas un ballon pas une occasion. La casette, il est avec une canne sur le terrain. Il est vieux. Il a mal au dos. Et cassez-vous. <rire> en Ligue 2, Lyon. Lyon en Ligue 2. Sur la vie de ma mère. L'Olympico. L'Olympipi. Wallah, oh c'est devenu du pipi chat de vous battre. On n'est même plus en compétition avec vous. Et cassez-vous, les Lyonnais. Inventez-vous un autre derby. Avec la... Avec Chambéry. Oh là, allez voir Chambéry. Ou allez voir euh, saint étienne C'est ça vos derbys. parlez pas avec C'est le nous. scandale du siècle. hein. À l'heure où la planète Terre est en danger. À l'heure où l'humanité est menacée. Lyon se déplace en avion. Est-ce que vous y croyez Lyon Marseille en avion pourquoi pas en fusée spatiale tant que vous y êtes vous allez à Marseille ou vous allez sur Mars voilà c'est pas en avion c'est en camion qu'il faut faire Marseille Lyon il y a une heure et demie de trajet même en stop vous arrivez plus rapidement Voilà là c'est grave tu vas à l'aéroport le temps t'enregistrer déposer les bagages attendre l'avion déjà c'est une heure et demie deux heures c'est un scandale la LFP il faut une sanction la LFP vous devez sanctionner Lyon normalement le match Il est forfait et c'est trois points pour Marseille sur la vie de ma mère mais quel scandale, voilà, le PSG qui prend pas le train, je peux comprendre, Messi dans une gare, ça va faire des émeutes, mais les Lyonnais dans une gare, tout le monde en a rien à foutre, voilà, il y a qui qui va reconnaître Romain Fèvre, qui va le reconnaître les gars, pour Messi et Mbappé, je comprends que c'est dur les gars, mais pour ces clochards. Je vois les gars, Lex à Alexis Sanchez, qui viennent se marier avec le joueur de Tottenham, Eric Dyer. On peut dire qu'elle est partie voir ailleurs les gars, voilà, elle est partie voir d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il a lui, Matt Pokora, voilà, il est tout content là, la vie de ma mère elle va te quitter toi aussi, Harry Ken, il va la Ken ta meuf, la vie de ma mère, et elle alors, la Wanda Icardi de Wish, voilà, elle fait la meuf qui collectionne les joueurs, Wanda Icardi, Wanda Picardi, voilà, imitation la vie de ma mère. Alexis Sanchez, oh, la meuf, elle a encore le goût du zizi à Sanchez dans la bouche. Il est content de lui faire des bisous. Elle suce Sanchez, après, elle est là. Allez, un petit bisou, Eric, d'ailleurs. Allez, un petit bisou. Wesh, t'inquiète pas, tu peux prendre son ex. Il a pas de problème. C'est plus Alexis, c'est Alexus La vie de ma mère, elle a sucé Alexis avant toi. Tu peux dire ce que tu veux. Et Eric, d'ailleurs, ta meuf, elle t'aimera jamais. Comme les supporters de l'OM, on aime Alexis Sanchez. Nous, on le trompera jamais. On le quittera jamais comme cette grosse folle.